Le zéro artificialisation net, pour nous, c'est euh, un enjeu majeur. Alors, à fortiori, sur un département qui fait euh, la moitié de lîle de france qui a grande dominante rurale, et sur lequel beaucoup de projets d'aménagement depuis des années se sont très largement faits sur euh, l'extension urbaine, encore et encore. Donc c'est un enjeu qui, pour nous, était déjà prégnant avant même qu'en tout cas-là, la réglementation soit en train d'évoluer. On se posait ces questions-là. On travaille de plus en plus sur des friches pour reconvertir des fonciers qui, qui existaient. Ceci étant dit, ça reste un département sur lequel l'extension urbaine restera quand même quelque chose qui aura une, une durée dans l'avenir et sur lequel il faudra continuer à travailler d'une manière ou d'une autre, de façon sûrement plus raisonnée, mais quand même de façon euh, effective sur notre territoire pour que ça continue de prospérer. La démarche les aujourd'hui sur nos opérations, c'est vraiment d'essayer d'optimiser, euh, la densité, parce que c'est un mot qu'il faut aussi qu'on utilise sur notre département. Euh, ça n'est donc plus qu'une question métropolitaine. Pour essayer vraiment de rationaliser l'emploi du foncier et de faire en sorte qu'on puisse faire correctement la démonstration d'un usage le plus rationnel possible de nos territoires, de nos terres agricoles, de nos terres non urbanisées aujourd'hui, voire naturelles, et sur lesquelles on décide de développer d'autres types de projets. Donc c'est un enjeu qui est fort. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités seine et qui nous font part d'une volonté toujours renouvelée, d'avoir un développement de leur territoire. Tout le mouvement des Gilets jaunes est aussi venu le rappeler. C'est une façon de dire qu'on veut encore des équipements sur nos territoires ruraux. On veut encore la capacité à avoir des nouveaux services qui arrivent, à avoir des emplois qui s'installent, à pouvoir continuer à vivre dans la maison individuelle, qui continue encore aujourd'hui d'être le rêve de beaucoup de Français. Et c'est vrai que ça, on essaye d'y répondre malgré tout, tout en ayant quand même de plus en plus la prise en compte de ces enjeux. Et donc c'est cette forme de tiraillement qui peut parfois pousser à une forme de contradiction qu'on essaye de gérer du mieux qu'on peut euh, sur nos opérations aujourd'hui et dans l'avenir pour essayer d'en tenir compte un maximum et de tendre vers le zéro artificialisation net, puisque j'ai souvent l'occasion de le dire, la tendance est quelque chose qui est important. Le verbe tendre pour nous est un élément qui est important. Le zéro artificialisation net est probablement et assurément une finalité vers laquelle il faut qu'on tende, mais il faut qu'on ait la capacité année après année de pouvoir progresser. Et tout ça, ça nécessite un petit peu de temps, surtout sur des projets d'aménagement qui, comme tout le monde le sait, prennent quand même déjà 5 ans, 10 ans, parfois 15 ans. Et le fait de pouvoir progresser tous ensemble, c'est absolument nécessaire dans le temps. Une des difficultés qu'on rencontre en Seine-et-Marne, euh, c'est le fait d'être sur un territoire dont on a souvent dit que finalement le foncier était accessible. Quand on disait ça, on parlait d'ailleurs beaucoup du foncier agricole, on savait qu'à quelques euros du mètre carré, on était quand même finalement en capacité de pouvoir acquérir de la terre en Seine-et-Marne. Et puis on travaillait sur un PLU, les collectivités le faisaient évoluer et on allait vers de nouvelles zones qui étaient ouvertes à l'urbanisation. Sachant que réglementairement tout ça devient de moins en moins possible, et on le comprend très bien, euh, on se retrouve confronté à une situation qui est en fait purement économique, euh, je dirais parfois même bassement économique, mais ça reste quand même quelque chose à partir duquel on doit travailler nécessairement pour être dans des enjeux réalistes. Donc la reconversion de pas mal de fonciers Seine et on y pense comme finalement beaucoup de fonciers qui sont en première couronne ou qui l'ont été auparavant dans Paris également. La difficulté, c'est que les coûts de dépollution, euh, j'apprends rien à personne, ils représentent des sommes qui sont très significatives. On a pas mal de bassins industriels qui sont historiques en Seine-et-Marne, mais dont tout le monde fait le constat aujourd'hui que la dépollution coûte des sommes qui sont astronomiques, qui nécessiteraient des investissements de collectivité qui seraient particulièrement significatif et donc on essaye d'avoir une forme d'arbitrage un peu péréquatif euh, sur lequel on se dit bon on peut essayer de travailler sur ces secteurs là mais à côté de ça il faut garder la capacité de travailler sur des secteurs avec lesquels le foncier sera plus accessible de façon peut-être à travailler sur une logique où euh, bah, d'une certaine façon on aura le bon et le moins bon, le difficile et le un peu plus simple qui pourront se faire ensemble et non pas le simple d'un côté, on est tous d'accord, et de le plus difficile de l'autre qui aura du mal, voire qui parfois ne sortira jamais. Donc le principal enjeu, il est vraiment ici pour nous, c'est l'enjeu économique, c'est l'enjeu de réussir à faire tout ça sur des zones de reconversion, mais malgré tout en ayant la capacité de continuer à faire un peu d'extension pour progressivement réussir à mieux maîtriser nos coûts sur nos opérations de reconversion.